Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment modifier le niveau de difficulté de l'interface. Nous sommes ici dans une configuration novice. Les bibliothèques sont peu nombreuses et les blocs également peu nombreux. Pour passer à un niveau de difficulté supérieur, il faut aller dans le menu, dans l'onglet paramètres et dans les niveaux de difficulté indiquer un niveau de difficulté supérieur. En niveau de difficulté débutant, vous avez accès à plus de blocs, ainsi que plus de bibliothèques. En niveau de difficulté moyen, il y a également plus de possibilités et plus de bibliothèques. Enfin, en niveau de difficulté expert, vous avez accès à l'ensemble des blocs.